J'imagine qu'on commence là, qu'on va se balader un petit peu, qu'on va brûler des trucs et qu'on finit. <coughs> <coughs> <Wow>. <coughs> uh <-huh. rire> On est sur des, <rire> des... <rire> <rire> Ah mais ça va j'ai mal même... Jusqu'on juste se voilà. voilà, tu te mets là et tu fais ta roulade Vas-y ouais ah, Bon Bah moi ça a réussi J'ai <rire> l'impression que le plus dur ça va être de faire le premier saut Ah ça va pas être pour moi Bon, bon on est deux oh là, mon dieu oh, mon dieu mon dieu Qu'est-ce que euh. c'est que ce truc Ouais je tra on trace hein <rire> Mais Visiblement on n'est pas les bienvenus a réussi à. Ouais Merci, euh j'ai pas confiance là. Attention euh. Oh. Oui bien Je pense que t'as pas fait de ce problème de. Non je suis pas la mort <rire> Ah faut récupérer les. La tourbillon. Ça y est T'as pris le tien Ouais Soigne-toi ouais. ah, oh, bah, Raté J'ai raté le Homseau Oh la vache Je, je crois que j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'on se marche. Et ben apparemment non Il est pas simple oh, bah, la mission, est pas. Mais en fait il faut pas tomber dans les trous et Anaïs nous l'a montré dès le début, étant donné qu'elle est une spécialiste. C'est c'était de l'eau. Jussef va te le dire, la radioactivité ça tue pas comme ça. Ah, je euh... ne Bon, on y était presque. 1, 2, Un, deux, ah trois. Raté. Oh, non, raté. Non, non, non, non, Anaïs est en train de non, ah, Apparemment Anaïs est morte. 1, 2, 3 Non Je vais le faire, je vais y arriver les gars, vous inquiétez pas. Alors attends, il y a peut-être un meilleur angle d'approche. Non, vous avez euh, fait une roulade aussi Ouais, ah, c'est ça, faut vraiment être sur le bord du bord. quoi. Alors là, faut courir parce que... C'est la marée des... Aïe des Voilà Et on les aime pas. Ah oh la fâche Je te mets pas à dans le Oh bah voilà ça sert à quoi que je fasse le tour Ah Bah alors Ah oui parasite! Oh, oui. ah, AH OUI Ah c'est là où il y avait la chance tout à l'heure Bah oui Ah, ah Cette fois on n'aura pas son saut. Non, non, non, non. Mais où est-ce est qu'il faut sauter Mais faut là où je suis, il faut appuyer sur 1 et écrire 1. le tu touches Voilà, écoute, oh c'était bon. compliqué C'est dur c'était dur pour pas grand chose. L'idée est pas mal mais honnêtement euh, j'ai l'impression que le gameplay est pas trop trop adapté pour ça quoi. Space Ah cool, Alors, une mission en intérieur. Il nous faut un tech et un briquet. On va s'en sortir. Oh il neige T'es pas curieux de savoir ce qu'il y a à l'autre bout des couloirs Attends, il y a un bouton ici Et voilà C'était une connerie mais je vais... Ah Et moi pendant ce là je tournais la manivelle Et moi pendant ce là je chantais sous la neige La technique elle est plus rapide que la tienne Y'a du vent Yuffie Bah ouais mais remets-toi pour moi Bah reviens oh, pour toi, si tu viens ici ah Wouhou ouais, pas, pas, pas. <rire> ouais, ouais. On ouais, peut <rire> <Édith. rire> <Édith. rire> euh, oui Wouhou <rire> C'est là Oh c'est con cool. SPACE Allez une petite carte avec un laser C'est <rire> tout ce qu'on connaît la technique hein. On laisse Anaïs à la blase. sortie c'est Alors, je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que la ligne droite ici risque de nous dire allez là-bas, puis là-bas, puis là-bas, puis là-bas, puis là-bas, revenez là-bas et en finale finissez dans l'ascenseur et voilà. C'est ça. Joue à faire tomber des trucs, tu vas voir que bientôt. Je me prends arrière Ouais un PC Un PC Un PC Un Ouh Non Pête Pête Je soignais Un PC à droite Ah Sur moi Ah raté Attention ça a pété Y'a un autre PC qui est sorti Bye ouais. Joli C'est bon j'ai eu Non ah, moi Ça y est J'ai un petit peu.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 bah oui, ce que je dis! Mais qu'est-ce que. Ah non, d'accord, on est juste, juste descendu pour poser des bombes! En fait, on a vraiment pu aller les séries en haut pour finir la mission! Oh! Hey. T'avais raison, Seb! Oh, C'est ça! Bon! T'as une cartouche! T'as moi de mode aussi! une cartouche! reposer celle-là. Cartouche toi-même